La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 6. Vous ressentez une sorte de picotement, comme si vous veniez de recevoir une légère décharge électrique. La sensation d'engourdissement ne dure pas, mais vous ne voyez plus grand chose. Vous tentez de déplier péniblement vos membres, mais rencontrez très vite un obstacle. Ce n'est plus la paroi du tambour de la machine, mais quelque chose qui semble plus massif. Vous avez le sentiment d'être dans un autre endroit, à la fois plongé dans l'obscurité et plus fortement chargé en humidité. Vous distinguez au-dessus de vous comme un halo lumineux. Progressivement, vos yeux s'adaptent et vous commencez à mieux appréhender votre environnement. Des sortes de briques vous entourent. La lumière est quelque part au-dessus de votre tête et vous décidez de vous lever. Nous sommes dans un puits asséché. Ce sont les équivalents des machines en panne de ce côté-ci de l'univers semi-parallèle. Il ne reste plus qu'à siffler pour qu'on nous fasse monter. Merci de mettre vos doigts dans ma bouche afin que je puisse encer le signal convenu. Vous vous exécutez et frissonnez de stupeur et de dégoût mêlé lorsque vos doigts entrent en contact avec une langue charnue. Comment diable est-ce possible Vous n'avez pas le temps de cogiter plus longtemps. Vous remarquez qu'on est en train de descendre, à l'aide d'une corde, d'un panier ou un seau jusqu'à vous. Plaquez-vous contre le bas vous conseille Josette, et vous décidez sagement de suivre ses recommandations. Une fois le panier arrivé au sol, vous montez dedans, même s'il est plutôt exigu. Voire même... Franchement petit. Le signal Ah non, hein Il n'est pas question que je mette à nouveau les doigts dans votre bouche baveuse Parce que vous croyez que j'apprécie vos doigts qui ont pu être en contact avec tout et n'importe quoi Non mais franchement Heureusement que cette fois-ci, il suffit de tirer sur la corde d'un coup sec Vous tirez donc sur la corde, et sentez que l'on vous hisse vers le sommet du puits asséché. Le halo de lumière se fait plus large et plus intense, jusqu'à vous éblouir. Vous êtes bientôt dehors, plissant et clignant des yeux, pour tenter de découvrir le monde qui vous entoure. Josette. Ah eh mais c'est qui celui-là Ramène quelqu'un. l'adulte. C'est qui Vous distinguez des enfants qui viennent vous aider à sortir du panier. Ils sont nombreux et ce sont eux qui devaient tirer sur la corde pour vous soulever. Vous remarquez très vite qu'ils ont tous une chaussette au bout de leurs mains, des chaussettes qui semblent étonnamment vivantes. Bientôt, vous constatez que ce ne sont pas les enfants qui parlaient, mais bel et bien leurs chaussettes. Un adulte, c'est un adulte. Mais tu vérifies qu'il a toute sa tête tu sais pourtant ouais. bien que tous ceux qui sont pas venus jusqu'ici au moins une case en moins Alors Josette, vu, hein. tu es oh, vraiment certain oh, d'avoir récupéré le porteur qu'il fallait Je, Je crois si sincèrement qu'avec cette énergumène, on a une chance de trouver le parchemin sacré. Josette prend la parole, et toutes les autres chaussettes parlantes qui parlaient en même temps se taisent. Vous profitez de ce répit, car vous vous doutez bien qu'en temps normal, leur bavardage doit être presque continuel et donc insupportable. Quelque chose d'apparemment commun aux chaussettes. Pfff, laissez donc Josette parler plutôt que de dire des sottises. Je ne sais pas si j'ai trouvé le porteur, celui mentionné par les vénérables chaussettes parlantes, celle de l'ancien lavoir qui vivait au temps béni des légendes des grandes lessives. Mais en tout cas, je place toute ma confiance en celui-ci. Autrement, je n'aurais pas choisi de revenir parmi vous avec lui, puisque nous sommes liés à présent. Vous jetez un œil à votre main. Josette, même si elle a toujours l'apparence d'une banale chaussette, semble de ce côté-ci de l'univers semi-parallèle, et comme toutes les autres chaussettes parlantes qui vous entourent, extraordinairement vivante. Vous avez du mal à bien distinguer où finit votre bras et où commence la chaussette. Et vous devinez que ce lien est plus étroit que vous ne le pensiez. Que la chaussette est devenue inséparable de son porteur. Autrement dit, vous. Si cette idée vous fait horreur, vous pouvez quand même ôter Josette de votre main. Si vous faites, contre mauvaise fortune, bon cœur, ou si vous voulez tout simplement continuer à jouer, allez au 15